Vous ne savez pas ce qu'est l'opposabilité du mandat Laissez-moi vous l'expliquer en une minute. Petit arrêt sur image. Sur l'activité du financement de l'habitat, 35% des prêts sont issus du travail des courtiers. Historiquement, les banques ont signé avec les courtiers des conventions pour modéliser leurs relations et établir les règles du jeu. Mais quid des banques qui ne signent pas de conventions Eh bien là, l'établissement prêteur, choisit s'il souhaite que le courtier fasse partie de sa stratégie de prospection et de conquête, ou pas. Au final, force est de constater que les banques font ce qu'elles veulent, et ce, même si le courtier a été mandaté par son client, circuler, il n'y a rien à voir. Après de multiples alertes des associations et du syndicat des courtiers, un député du Tarn a questionné l'exécutif à l'Assemblée sur ce dysfonctionnement, car la réglementation interdit à une banque de refuser d'instruire le dossier d'un client, conseillé et mandaté par un courtier. Quelle est la réponse ministérielle L'article 1984 du Code civil dispose de l'opposabilité du mandat. Comme dans tout contrat, celui passé entre un courtier et son client doit être respecté, y compris par les banques. L'article L421 du Code de commerce interdit de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Le ministère rappelle aux autorités compétentes de faire respecter la loi et, si nécessaire, de sanctionner les acteurs récalcitrants. Bref. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que le métier de courtier est légitimé, il s'intègre dans notre monde de négociation et de business. Laissons le temps au temps pour que les relations entre prêteurs et intermédiaires s'équilibrent et que le mandat de recherche devienne banal dans un financement. Les courtiers doivent plus que jamais faire bonne impression, se démarquer par leur professionnalisme et tout cela sans être belliqueux. Je vous souhaite un excellent business et à bientôt pour un prochain épisode.